Suite à vos questions sur comment gagner en qualité de vie et en performance au sein de nos organisations, nos entreprises, aujourd'hui, je voudrais aborder la question qui nous revient souvent, qui est celle de prendre sa place, oser prendre sa place. Il euh, bah, faut savoir que. Cadre dans le cadre de Paul Pironet Institut, qui est donc mon entreprise, on forme et on accompagne des centaines de, de personnes chaque année sur l'axe humain, c'est-à-dire la capacité aujourd'hui à aller chercher ses propres ressources et justement à les faire grandir et puis interagir de manière plus appropriée avec son environnement pour grandir justement avec, que ce soit un environnement humain ou un environnement qui est en lien avec des, des contraintes qu'on rencontre. La, la crise, par exemple, du, du Covid a été évidemment un, une période très intéressante dans, dans ce domaine. Et on voit justement que cette notion de prise en place euh, de, de prise de position, hein, prise de sa propre position, prise de sa place dans le monde, ben, c'est pas forcément toujours quelque chose euh, d'acquis et de facile pour, pour certaines personnes. Alors, quels sont les freins justement qui est que l'on rencontre beaucoup Ce ben, sont des freins, on pourrait dire, psychoneurologiques, hein, c'est-à-dire, c'est des sentiments intérieurs souvent qui sont défendus par, euh, par des expériences de vie qui n'ont pas forcément euh, été faciles et qui ont euh, justement limité la capacité à la personne d'oser euh, prendre sa place. Alors souvent, c'est entretenu par des croyances. Et donc, c'est intéressant de si on doit faire grandir quelqu'un dans cette dimension, d'abord de repérer ce qui se joue. Alors, Par exemple, un des premiers freins importants que j'ai pu voir, c'est de ne pas oser euh, euh, faire les choses parce qu'on a peur d'être critiqué, par exemple. Hein. Donc, euh, Je n'ai pas osé prendre ma place ou dire ou faire certaines choses. Parce que je me dis, oulala, là là, qu'est-ce que les autres euh, vont penser C'est parfois aussi la, la peur de, de déranger, par exemple, euh, de, de blesser les autres, euh, de, de prendre sa place parce qu'on se dit, si jamais je la prends, qu'est-ce que les autres vont penser, etc. Euh, c'est par exemple... Euh, euh, avoir parfois le, le, le sentiment que on est tellement différent que du coup euh, est, on, on est quelque part comme inadéquat à la situation. Donc du coup, on reste un petit peu en retrait. On est parfois dans la peur de, de, du sentiment qu'on que, bah, qu n'a peut-être pas compris tout, qu'on n'a pas toutes les informations, qu'on qu est un petit peu, entre guillemets, un peu idiot. Et donc du coup, on n'ose pas justement dire ne serait-ce qu'on n'a pas compris ou quoi que ce soit. Vous voyez, il y a des freins comme ça qui sont assez importants. Parfois, on n'ose pas prendre sa place dans, dans un collectif parce qu'on se dit... Ou là, est-ce que le collectif, finalement, comme il est important, il y a deux, trois leaders dans une réunion, tout ça. Et, et si je ne suis pas trop d'accord, ben comme j'ai besoin de, de faire partie un petit peu de, de cette bande, d'être reconnu, ben je vais avoir du mal à prendre ma place. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est d'observer ce qui se sent à l'intérieur de la personne. Qu'est-ce que la personne ressent Qu'est-ce que je ressens chez moi quand je suis dans cette dynamique Et là, d'aller mettre des mots sur le ressenti. Et à partir de là de se dire, bah, au fond, si je prenais davantage ma place, quelle serait d'abord la, la bonne forme à l'égard de l'environnement euh, parce que c'est toujours une question de, de, de forme. Euh, par exemple, si j'ai peur de ne de, de, pas être à la hauteur, eh bien, qu quel droit je me donne euh, justement de, de faire des erreurs Quel droit je me donne aujourd'hui de ne pas être forcément adéquat Quel droit je me donne aujourd'hui de, de déranger un petit peu, hein, de dire non à une personne, au contraire, de, de, de, de, de, de reprendre véritablement ma place Je pense que pour, pour aider, le plus de personnes à, à entrer dans cette dynamique. En tout cas, c'est ce qui, moi, m'a aidé. Et Je crois que ça, ça, ça a aidé beaucoup de personnes. C'est ce travail de réidentification de ces importants. Qu'est-ce qui est important pour moi Comment je me considère Quelle estime, en fait, je, je, je, je m'attribue dans la vie Et je crois que plus on est à l'écoute de ces importants, plus on, on prend aussi conscience de ce pourquoi on est là. Qu'est-ce qui nous porte aujourd'hui Qu'est-ce qui, au final, de notre métier, de nos actions euh, pour quel type de personnes on est là et pour, pour faire passer quoi Qu'est-ce qui, qu qui m'apporte en fait en termes de valeurs à l'égard des personnes pour lesquelles je bosse Des valeurs à, à l'égard de mon patron, à l'égard de mes équipes, à l'égard de mon conjoint, de mes enfants, enfin, à l'égard de mes amis, de mes collaborateurs Pourquoi je suis là et je sers à quoi euh, Qu'est-ce qui me semble important vous voyez Et plus je pense qu'une personne va pouvoir mettre des mots sur ces dimensions, plus elle va pouvoir justement s'affirmer davantage et plus elle va pouvoir évidemment prendre sa place et accepter. Ben, parfois que l'environnement n'est pas forcément d'accord, accepter que l'environnement a, a des lois différentes, a des conceptions des choses différentes, a des points de vue qui sont différents et du coup de s'ouvrir à ces points de vue. Voilà, mais prendre sa place, c'est, je pense, quelque chose d'absolument essentiel euh, si vous voulez grandir. Et puis, et puis, les gens vous attendent aussi. Ils ont, ils ont besoin de savoir que euh, ben, vous êtes là, euh, d'accord ou pas d'accord, mais au moins que, voilà, que vous existez à travers votre point de vue, à travers votre différence, à travers euh, votre ambition à travers euh, euh, ce qui est important à vos yeux. Voilà. Donc, Plus vous serez connecté à cette dimension, je crois, plus vous allez pouvoir avoir de la facilité à prendre justement votre place. En tout cas, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue là-dessus. Donc, si vous avez envie d'interagir avec moi, de laisser peut-être un commentaire, une explication, une expertise que vous avez à ce sujet, une expérience, eh je trouve que c'est toujours intéressant d'interagir pour nous ensemble, mais aussi pour, pour toutes les personnes qui nous, qui nous suivent. Et puis, à travers ces, ces échanges, peut-être eh d'approfondir cette, cette question. Voilà, en tout cas... Voilà ce qui me porte en tout cas dans la vie, c'est d'aider les gens à prendre leur place, euh, leur véritable place. Merci à vous et au plaisir peut-être de vous rencontrer.